Cette idée recharge de fuite, nous sommes sur une perte de pression sur un circuit chauffage de l'eau cool au plafond, donc au rez-de-chaussée, qui a provoqué ces dégâts. Donc voilà, dans la salle de bain, ce qui correspond à la pièce du dessous. Va, la canalisation passe. Et nous avons une forte source de chaleur juste là, à côté de la bande de douche.